Tu as envie d'interagir avec OBS Studio et augmenter ton live Je vais donc te montrer comment t'y prendre. Pour commencer, rends-toi dans l'interface de Script Manager dans la donne OBS Studio. Ne change pas l'adresse, sauf dans le cas où OBS Studio n'est pas sur l'ordinateur où tu as lancé Script Manager. Pour le mot de passe, il faut te rendre dans le menu Outils, puis Paramètres du WebSocket OBS de ton logiciel de stream d'apparaître commence par cocher activer le serveur WebSocket, sans oublier de cliquer sur le bouton appliquer pour valider les changements. Maintenant clique sur afficher les informations de connexion, puis sur le bouton copier de la ligne concernant le mot de passe. Je peux maintenant fermer les deux fenêtres du WebSocket et retourner sur script manager pour y coller le mot de passe. Avoir cliqué sur le champ de saisie password, maintiens appuyé la touche CTRL de ton clavier et appuie ensuite une fois rapide sur la touche V. À ce moment-là, tu peux relâcher la touche CTRL et active la donne pour te connecter à OBS Studio. Pour commencer à utiliser les fonctionnalités activées, rends-toi cette fois dans le script Multi-Action après l'avoir activé. Clique sur Toggle Blocks pour accéder aux différents blocs mis à ta disposition. Pour notre exemple, on va détecter la connexion et déconnexion d'une manette de jeu et afficher sa source correspondante dans OBS Studio. Tu peux donc prendre le bloc USB Détection et le glisser dans le module. Si ta manette ne s'affiche pas dans la liste, branche-la à ton ordinateur et reclique sur Multi-action pour rafraîchir la liste des périphériques USB. Le prochain bloc à prendre est dans la section OBS Studio qui s'appelle Toggle Source. Comme tu vas appliquer un changement, c'est le bloc de couleur orange qui nous intéresse. Choisis la scène et la source où se situe ta manette, puis relie les deux blocs. Avec cette configuration, la source ne fera que s'afficher. Or, nous voulons aussi la masquer. Pour dupliquer un bloc, fais un double clic droit sur celui-ci. On inverse les deux états, on relie de nouveau les blocs entre eux et le tour est joué. Débranche puis rebranche ta manette pour voir le résultat en temps réel dans OBS Studio. Tu as maintenant un aperçu des fonctionnalités qu'offre le logiciel et je te retrouve dans un prochain tutoriel pour en apprendre plus sur Script Manager.